Le pardon n'efface pas le passé. Mais il élargit les horizons du futur. Aussi vrai que je m'appelle Marga, je peux tout arranger. Où tu es, tu mérites une fessée internationale Regarde-moi ça, criminel sentimental. Pour résumer, vous, vous déclarez la disparition de votre âme à votre domicile. Et je soupçonne fortement ma femme. Je crois qu'elle est en train de me préparer un mauvais <rire> C'est le coup de grâce que Dieu me donne là. Qu'est-ce qui me reste au final hein? Je sais que comment jusqu'à on veut forcer un homme à m'épouser C'est pour qu'on vive comment après Je t'ai fait confiance parce que tu es ma copine, mais je savais pas que tu fais dans la sorcellerie. Madame, monsieur, madame, monsieur. Chez nous les bargards, il y a une coutume qui demande que le dernier né. Présente son premier-né aux ancêtres quand celui-ci a 5 ans. Il est hors de question que je donne mon accord pour ce type de cerveau. Depuis quand elle fait du mannequinat? Tu sais très bien que c'est mon rêve de devenir mannequin et modèle photo. Pourquoi tu veux lui forcer à abandonner sa passion? Ma fille va suivre mes pas. Tu es un bon villageois, Piwele, et tu ne respectes pas ton statut de recteur. Anna, tu filmes le manga? Je fume le coup. Tu ne réalises pas le danger dans lequel tu me mets quand tu laisses ces personnes entrer et sortir comme ils veulent chez nous. Je veux que ma mère se remarie avec mon père. Toi qui pour décider qui doit entrer dans ma vie, Brenda Et vous prenez jusqu'à 6 millions pour ma dot. 6 millions, c'est quoi Papa, l'amour est aveugle. L'amour n'est pas aveugle. L'amour voit très bien, même sans les lunettes. Tu, tu as trop traîné. Je, je t'attendais pour dormir. À une heure de la nuit, tu es encore éveillé. Tu es le hibou. Allons dans la chambre Non, moi j'ai envie de le faire ici. Le seul endroit autorisé par la Bible pour faire l'amour, c'est dans la chambre. Papa, c'est la même position depuis qu'on s'est mariés. Il ne sait pas quand même moi, c'est à mon âge, il m'arrive d'accrocher le pied de ta main en l'air pour faire la balançoire. Hein. Officiellement, je suis célibataire. Et je me dois de mener une vie de célibataire devant mes enfants. Si ça doit fonctionner entre toi et moi, il va falloir que tu te baisses un peu les épaules. Le corps de l'homme, c'est comme un ordinateur. Il a besoin de mise à jour de façon régulière. Mais mise à jour, ça se fait avec de nouveaux logiciels. Ces nouveaux logiciels, pour nous, ce sont ces jeunes filles à la chair fraîche. Libérez Bill et mettez Monsieur Mbarga en cellule. Austin, tu es responsable de la mort de ma soeur et tu payeras pour ça. Oh oh L'argent c'est un membre de notre famille, mais il ne faut jamais mourir pour un membre de la famille. La vie, c'est une place. Je viens te serrer contre moi comme ça, là, pour que tu entendes comment mon cœur bat à chaque fois que je te vois que t oum, t oum, t oum.